Pour gérer les formats de page, nous allons dans format, page. Donc il est possible d'appliquer différentes fonctionnalités, de gérer les marges, de gérer la taille du papier, si c'est du paysage ou du portrait, d'ajouter des bordures, un arrière-plan. là nous allons prendre un voilà, de cette couleur par exemple. Euh, les entêtes, donc l'entête par défaut euh, au niveau de l'impression en haut de la page, nous trouverons le nom de l'onglet et le pied de page, donc le pied de page indiquera qu'il s'agit de la page 1 ou de la page 2, etc., Et il est possible donc de changer euh, au niveau de la feuille le premier numéro de page, lorsque l'on agence ça à l'intérieur d'un document par exemple qui a déjà des pages, et euh, de sélectionner des choses à imprimer ou à ne pas imprimer. Lorsque je vais dans fichier aperçu, nous voyons en fait que là il y a un arrière-plan qui a été euh, sélectionné donc celui que j'ai sélectionné qui est visible à présent nous voyons qu'ici il y a une ligne qui apparaît qui, euh, qui en fait permet de connaître la limite de la page et donc de savoir lorsqu'on déborde de la page donc plutôt pour une question visuelle au moment où l'on imprime ici nous avons donc bien l'entête et le pied de page. Pour sortir de l'aperçu, nous appuyons sur « échappe » ou sur ce bouton « fermer l'aperçu ». Une fois que nous avons mis en page la page, nous pouvons donc l'imprimer, soit en allant dans « fichier Imprimer, où il est possible, en fonction des imprimantes, d'avoir des, des propriétés différentes mais là ça dépend complètement des imprimantes où il est possible d'avoir l'option imprimer dans un fichier ce qui permet de créer un pdf et non pas d'imprimer sur l'imprimante la fonction pdf d'ailleurs se retrouve ici même en cliquant dessus nous pouvons sauvegarder le document en format pdf faire une impression rapide, il est aussi possible de cliquer sur cette icône qui va imprimer avec euh, les fonctionnalités par défaut de, euh, de l'imprimante.